Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tutoriel sur Premiere Pro, comme j'ai pu le faire il y a plusieurs mois déjà, pour vous expliquer comment ajouter des bandes noires sur vos vidéos, comment ajouter également du mouvement et incruster un fond vert. Aujourd'hui on va voir comment appliquer du flou sur vos vidéos et comment appliquer des masques pour flotter certaines zones. En tout cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de la partager et de la commenter. C'est parti Bon et bien voilà on se retrouve maintenant sur Premiere Pro et je vais vous montrer comment appliquer du flou. Dans cet exemple en fait j'ai pris la capture de ma caméra qui me filme. Du coup on va s'entraîner là-dessus et donc on a plusieurs moyens d'appliquer un flou. La première méthode c'est d'appliquer le flou directement sur la vidéo, c'est-à-dire sur notre vidéo qui est ici dans notre timeline. Pour ce faire, on va dans effet, on marque flou et on a ici tous les flous possibles. Bien sûr, le plus connu des flous, c'est le flou gaussien. Vous avez également d'autres flous comme le flou directionnel que j'utilise moi dans mes miniatures. Mais du coup, je vais vous montrer comment appliquer un flou. Ça peut être n'importe lequel, à vous d'essayer. Pour ce faire, on reste cliqué dessus et on le met sur notre vidéo. On va ensuite aller dans les options d'effet et ici on voit qu'on a notre flou gaussien qui est activé. On a plusieurs paramètres à cet effet, on a par exemple l'option flou qui permet en fait de flouter plus ou moins l'image. Comme on le voit, plus j'augmente le curseur, plus l'image sera floutée. Vous avez également la dimension du flou, c'est un peu comme le flou directionnel sauf que là vous avez juste vertical et horizontal. Et vous pouvez voir en fait si vous appliquez juste un flou horizontal ou juste un flou vertical. Mais, c'est recommandé de laisser les deux. On a également l'option recopier les pixels qui va en fait vous permettre d'enlever cette petite vignette qui vient sur les bords de votre vidéo. Donc on a juste à copier et vous voyez on a une image qui est maintenant presque parfaite. Bon là malheureusement si on regarde à un autre endroit dans notre vidéo, le flou est appliqué de partout. Donc ce qu'on pourrait faire c'est mettre un point pour dire à ce moment là je veux 52 de flou, décalé dans notre vidéo et mettre un nouveau point à 0 par exemple. On aurait une transition du flou en fait. Notre image serait floue au début puis nette après. Bon, nous, c'est pas trop ce qu'on veut. Imaginons qu'on veut flouter euh, le casque à l'arrière. Il y a différentes méthodes. Soit la première, c'est d'appliquer directement le flou sur notre vidéo et ensuite de créer un masque. Donc soit on utilise des templates qui sont déjà créés, c'est-à-dire une ellipse, un carré, ou alors on vient de dessiner avec la plume. Moi, je vais utiliser un carré basique. Vous voyez que maintenant, on a un carré de flou qu'on peut pouvoir déplacer là où on veut. On peut également l'ajuster. Par exemple, comme ceci, on peut également ajouter des points pour bien suivre le contour. Et on a, si on zoome un petit peu, ces sortes de petits pointillés. En fait, c'est un flou progressif, c'est-à-dire que ça ne va pas faire une coupure nette. On peut le voir ici, le contour progressif, il est de 10. Si on le monte, eh ben, on va voir que notre flou va être de plus en plus large. Et si on le réduit, bah, ça va faire une cassure en fait directe. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez flouter vos objets. Vous avez également d'autres options comme l'opacité ou encore l'expansion qui va en fait juste zoomer votre masque. Si je vous le montre, vous voyez, notre forme va être reprise et elle va être agrandie, tout simplement. On peut également inverser notre flou qu'on a appliqué. Donc là, en fait, le masque qu'on a dessiné floute ce qu'il y a à l'intérieur, mais on peut l'inverser, c'est-à-dire qu'en fait, on va flouter tout le reste et garder net ce qu'on a fait. Bien sûr, en faisant ça, eh ben, ce flou sera appliqué sur toute notre vidéo. On peut très bien mettre des points dans la timeline, pour dire, et eh ben voilà, maintenant le flou il est à zéro. Mais on peut également utiliser des calques d'effets. Pour ce faire, on retourne dans notre projet, on crée un calque d'effet, vous pouvez lui changer les paramètres, moi je laisse par défaut, et ce calque d'effets, en fait, on va l'utiliser pour appliquer notre flou. Je vais supprimer le flou gaussien qu'on a mis dans la vidéo, et je vais en rajouter un sur mon calque par-dessus. Maintenant, je vais pouvoir modifier les paramètres directement sur mon calque, sans affecter la vidéo en dessous. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je mets un flou à 50 et eh bien hop dès qu'on sort du calque l'image n'est plus floutée en dessous et ma vidéo en fait reste propre ça va me permettre comme ça par exemple dans un moment de la vidéo j'ai envie de cacher euh, je sais pas mon nom une adresse etc j'ai juste à créer un calque de le dimensionner à la taille de ce que l'on veut cacher et je viens créer un masque directement à partir de ce calque d'effet, comme ceci par exemple et une fois qu'on en sort c'est fini Bon et bien voilà, je vous ai montré sur Premiere Pro comment ajouter du flou dans certaines zones et comment le paramétrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon serveur Discord ou alors dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt